Marketing d'affiliation, monétisez vos efforts. Avec un seul objectif visant à accélérer la croissance d'une entreprise qui peut être un site web ou un blog rapidement et durablement, il n'est pas étonnant que de plus en plus de spécialistes du marketing s'intéressent au marketing d'affiliation. Voici nos méthodes. 1. La règle d'or est de gagner la confiance du lecteur. Si vous souhaitez augmenter votre taux de conversion, mentionnez-le clairement lorsque vous proposez un lien d'affiliation. Cela se fera forcément sentir si vous jouez l'internaute et que vous n'êtes pas franchement honnête avec lui. Soyez donc absolument transparent avec vos lecteurs sur votre marketing d'affiliation. 2. Pour réussir, vous devez apprendre à utiliser les bonnes méthodes. De nombreuses personnes optent pour la première option gratuite. Il est vrai que vous n'avez rien à perdre en trouvant un programme gratuit, mais il est important de garder vos objectifs à l'esprit et de choisir ceux qui vous rapportent le plus. 3. Vous devez savoir comment l'annonceur effectue le suivi des ventes que vous générez. Si la commande que vous avez générée a finalement été passée par téléphone ou par courrier et que votre identifiant d'affilié n'était pas associé à la commande, vous ne recevrez aucune commission. 4. Rejoignez des forums en ligne dédiés au marketing d'affiliation afin de pouvoir interagir avec d'autres personnes aux prises avec les mêmes problèmes que vous. Il existe de nombreux groupes et forums différents où les gens s'entraident et essaient de répondre aux questions des autres partage des idées et des diagrammes, et parle de nouveaux programmes d'affiliation. 5. Fixez-vous des objectifs pour chaque jour si vous voulez réussir dans le marketing d'affiliation. Cela vous donnera une représentation visuelle de ce qui doit être fait, ce qui vous aidera à avancer plus facilement. 6. Si vous essayez d'améliorer vos présentations, tout le contenu produit doit avoir un langage positif. Même un léger ton négatif n'est pas recommandé. 7. La déclinaison de votre panel annonceur est le garant d'une politique responsable et prévoyante. En se concentrant sur un seul programme, on s'assure bien un revenu tant que ce programme est vivant, mais ce revenu est fini et ne peut pas dépasser une certaine limite. En diversifiant, vous réduisez le risque de faillite qui survient si l'un des programmes d'affiliation s'effondre. 8. La déconnexion ne devrait jamais vous effrayer. Cela arrive toujours à tout le monde. Vous n'avez plus qu'à trouver d'autres clients. Vous pouvez attirer de nouveaux clients en utilisant les e-mails qui ont le mieux fonctionné dans le passé. 9. Les cookies sont la pierre angulaire du système de suivi des campagnes d'affiliation et donc de la rémunération des éditeurs. Cependant, il ne faut jamais en abuser sous peine de surcharger les internautes et leurs programmes antivirus. 10. Commencez par proposer des produits bon marché. Avant de proposer les produits haut de gamme d'un programme d'affiliation, commencez par les produits d'entrée de gamme. Les produits moins chers vous aident à gagner plus d'argent avec des volumes plus élevés. Les produits coûteux, en revanche, nécessitent beaucoup d'efforts de la part de l'éditeur. 11. Restez pertinent pour votre public cible lors du choix de vos produits. C'est une évidence, mais il est important de se rappeler que vous avez besoin d'offres pertinentes qui correspondent à vos visiteurs ou à leurs préférences. Si vous êtes un détaillant de chaussures, vous ne devriez pas diffuser de publicité pour du liquide vaisselle. Pour en savoir plus sur le marketing d'affiliation, vous pouvez poursuivre vos recherches pour augmenter vos connaissances.